tout le monde. Benoît et moi, on est sociétaires à la Coopérative Oasis. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on a décidé de placer une partie de l'argent qui était sur notre compte en banque dans la Coopérative Oasis pour financer des projets qui nous parlent parce que tout simplement, pour nous, ça fait plus de sens. Voilà, il y a plus de transparence. On commence à avoir... un un manque de confiance dans les, tous les livrets de développement durable qui sont proposés. Là, on a vraiment euh, connaissance euh, des projets qui sont financés. Ces projets, ils nous parlent parce qu'ils euh, travaillent vraiment sur des problématiques concrètes euh, des enjeux sociétaux euh, aujourd'hui, que ce soit remettre de la vie dans nos sols, se réapproprier la production énergétique, euh, travailler à plus de résilience alimentaire sur le territoire, produire notre nourriture. Chaque fois que je passe quelques jours dans un collectif, c'est euh, un développement personnel, euh, parce que c'est tellement enrichissant et, euh, et avec, grâce au collectif, on va tellement plus loin et on est amené à faire des choses tellement plus extraordinaires que seul que j'ai vraiment envie de pousser ce genre de projet. Mine de rien, comme je disais, ces oasis, ces écolieux, c'est des entreprises, donc elles ont des vrais besoins financiers, que ce soit pour acheter du matos ou avoir accès aux fonciers, euh, tout ça, ça coûte de l'argent. Les banques catégorique, catégoriquement leur disent non, donc il y a un véritable besoin.